Je ne veux pas déclarer mes sentiments, tu vas fermer ta gueule et sucer gentiment. Euh, fais des jumeaux à une blonde, t'as deux cons qui naissent. Voilà, ça, ça fait 20 millions de vues sur YouTube. Était-il juste que Bertrand Cantat se vit interdire de la quasi-totalité des festivals musicaux auxquels il était convié cette année et également l'année précédente, alors que son album, son album se vend très bien et dans le top 50 était même dans le top 20 des albums rock depuis quasiment sa sortie, euh, mi-2017, fin 2017, je crois. L'objectif de cette vidéo est de se demander où va s'arrêter, et s'il va s'arrêter, le « Ni pardon, ni oubli » qui est appliqué à l'ex-chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat. Donc, euh, va-t-il revenir sous les sifflets et les crachats Va-t-il cesser de vouloir euh, remonter sur scène. Est-il condamné à une vie de semi-clandestinité Avant cela, un tour par eBay. Alors vous connaissez le principe, il y a une semaine de cela j'ai mis l'intégralité de mes productions, c'est-à-dire tous les enregistrements de tous les séminaires ayant fait l'objet justement Ouais, la palissade d'un enregistrement depuis près de 10 ans dans un ordinateur qui est celui qui se trouve actuellement devant vous je l'ai mis aux enchères mercredi dernier à 19h45 à 1 euro sans aucun prix de réserve Il, non dimanche dernier enfin je sais plus bref l'enchère se termine mercredi dans 3 jours aux alentours de 20h je ne sais plus si c'est 19h45 ou 20h45 le prix de départ de 1 euro évidemment n'est pas resté très longtemps ça a tenu ça a tenu 29 secondes je crois à 1 euro nous en sommes aujourd'hui à un peu plus de 6000 ce qui représente quand même toujours plus de 50 d'économie par rapport à la valeur complète entre guillemets de tous les contenus. Donc dépêchez-vous si ça n'était pas encore le cas de vous créer un compte et d'en chérir. Voilà. L'objectif de cette petite vidéo, enfin je dis petite, mais elle sera un peu longue, parce que c'est dimanche, donc dimanche, un, j'ai un t-shirt, et puis deux, on a le temps, on cause. Donc l'objectif de cette vidéo est de vous, vous armer rhétoriquement. Ce n'est pas de vous apporter une réponse définitive, je n'en ai pas, j'étais pas là. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous armer rhétoriquement, dans la voie de la raison, parce que si vous êtes comme moi, vous allez forcément être pris dans des espèces de discussions pour ou contre. Vous savez, toutes ces discussions pétries de, de, la, de la moraline, hein. La moraline, ça se, ga, ça se gobe en comprimé un petit peu comme le pas d'amalgame après les attentats. Donc après un homicide ou un féminicide, on verra cette petite nuance sémantique, il faut prendre de la moraline. Après un attentat, il faut prendre du pas d'amalgame hein, pour surtout n'entacher ne, évidemment la réputation d'aucune communauté. Alors les débats à la moraline, hein, vous savez, euh, sur... Euh, ce, ce, ce type-là devrait être euh, comme ça expatrié, euh, déporté, il faudrait le déporter, j'ai même entendu, sur une espèce d'exoplanète, il faudrait le, le, le mettre en taux, la perpétuité, il faudrait rétablir la, la peine de mort. Bon, ce sont des questions finalement profondément, euh, profondément inégalitaristes, puisque, ah, vous savez, vous voyez ce que vous me faites faire, comme vous, vous vous plaignez tout le temps, vous me faites lire un plan, et il est très difficile de faire la technique, c'est-à-dire la vidéo et le son, plus de lire, plus de regarder la caméra en même temps. Vous devriez me laisser élaborer à l'instinct comme d'habitude. Enfin bon, totalitarisme de YouTube. Euh, donc débat pétri moraline et surtout inégalitariste, puisqu'il promeuve une, une espèce d'éthique de, de, où euh, bah, le féminicide est plus grave que l'homicide. Hein, le, le meurtre d'une femme, l'assassinat d'une femme devrait faire l'objet de sentences plus sévères, voire de condamnations. Alors, les idées principales, hein, c'est là pour ceux qui ont une capacité, une capacité d'attention de Moineau, concentrez-vous maintenant. Idées principales, 1. Bertrand Cantat est interdit de se produire sur scène alors que son album se vend très bien. 2. Une écoute du contenu objectif des chansons de Bertrand Cantat suffit à vérifier qu'elle ne constitue pas une offense à la condition féminine. 3. D'où vient l'absence de la soi-disant solidarité entre mâles blancs bénéficiant d'un fort capital social et culturel Et quatre, nous allons nous demander comment expliquer cet acharnement de la vox populi, et surtout de la vox fémini, à nuire à la vie de cet homme sans limite de temps et d'espace. Voilà. Donc lundi 16 avril prochain, donc là, je suis en train de lire le communiqué de presse de l'association féministe qui fait évidemment pression, hein, on connaît leur méthode, sur le, le dernier festival euh, ayant annoncé la présence de Kanta sur sa scène. Alors lundi 16 avril prochain, le festival René Mythos ou Mythos accueillera de ses nombreux accueillera de nombreux artistes, notamment Bertrand Kanta, ancien chanteur du groupe Noir Désir condamné en 2004 pour avoir tué sa compagne Marie Trintignant, rappelle le collectif Les Effrontés et E.E.ES, hein, écriture inclusive, donc déjà on voit qu'un une association, un groupuscule féministe qui applique les principes de l'écriture inclusive dans sa propre dénomination. Voilà, on voit, on voit déjà qu'idéologiquement, ils vont être un tout petit peu rigides sur certains principes. Nous déplorons sa présence, car dans un contexte où une femme meurt tous les 2,5 jours des coups de son conjoint, alors on sait plus parfois, ils disent 3,5, 2,5, ils ont un peu du mal avec les règles de 3, ça doit être comme l'inégalité salariale. « Programmer un tel artiste revient à cautionner les violences faites aux femmes. Nous ne souhaitons pas dicter au public ce qu'il convient de faire, encore moins d'être dans une posture moraliste. » Avec une petite faute de syntaxe au passage, parce qu'on ne souhaite pas... C'est un transitif. On ne souhaite pas dicter et on ne souhaite pas être. On ne peut pas ne pas souhaiter d'être. C'est pas possible. Euh, « On ne souhaite pas donc dicter au public, hein, encore moins d'être dans une posture euh, moraliste. Bah » Ben oui, il manquerait plus que ça. Hein. Mais programmer ce dernier lors d'un festival revient à imposer ce choix à tous.tes, donc tous et toutes les festivaliers.es, euh, bla, bla bla Il est également subventionné par la ville de Rennes, donc l'argent du contribuable. La région Bretagne en est partenaire. Bertrand Cantat a le droit de faire des concerts. Nous considérons cependant que les pouvoirs publics pourraient soutenir d'autres chanteurs et chanteuses et d'autres types de manifestations culturelles. Alors, euh, d'accord. Très bien, euh, le collective.f.ves, euh, euh, etc. collectif collectif on ne sait plus comment dire. Mais à ce moment-là, euh, quelle manifestation culturelle, en fait C'est-à-dire, il faut, il faut subventionner quoi, en fait le... Si les jeunes n'écoutent pas du rap, enfin, si les gens, et notamment les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui achètent des disques, et notamment les garçons, puis après, ils inculquent. Hein C'est le contraire avec les livres. Les livres sont achetés par les femmes, ils lus par les hommes les disques sont achetés par les hommes et écoutés par les femmes. Le... Alors, qu'est-ce qu'on subventionne finalement, euh, cher collectif des effrontés le, le rap. Hein Parce que moi, des paroles de rap, récemment, euh, on a euh, 20 millions de vues sur YouTube pour quelque chose qui dit euh, Bitch, Biatch, je, je ne veux pas déclarer mes sentiments, tu vas fermer ta gueule et sucer gentiment. Euh, Fais des jumeaux à une blonde, t'as deux cons qui naissent. Voilà, ça, ça fait 20 millions de vues sur YouTube. Et puis, je ne vous cite ni Booba, ni Black M, ni les autres. Alors, évidemment, par rapport à ça, j'ai envie de, de lire quelques paroles de Bertrand Cantat, extrait du deuxième morceau du, du dernier album, du dernier opus, comme il dit sur FIP, Amor Fatis. C'est mon morceau préféré de l'album d'ailleurs, je vous le conseille. Sur une, euh, sur une chaîne stéréo vintage, comme j'ai derrière moi, ça sonne très très bien. Je ne l'ai pas en vinyle d'ailleurs, donc si vous voulez me faire un cadeau d'anniversaire en retard, vous pouvez me le, me le faire expédier en vinyle, je vous mettrai l'adresse euh, ci-dessous de la boîte postale, hein, ce n'est pas mon adresse perso, je ne suis, suis pas fou. Euh, j'ai vu un jour une danseuse abolir le malheur avant d'anéantir la pesanteur, un flamenco craché à la face du soleil, un peu comme Apollo filant droit vers le ciel. Ce qu'on sait de tout ça, rien, mais j'ai retenu un lien enlace tout, embrasse tout, accueille tout, reçoit tout, donne tout par-dessus tout, devient pénombre où je, me et je, où je me cache, et dans le secret d'automne, sans fin se glisse un infini amour au bout d'un éternel retour. » Alors, ce n'est pas, pas du Baudelaire, on verra tout à l'heure avec lequel tu sais, hein, que qu'une certaine Elisabeth, je ne sais plus quoi, le compare à Rimbaud. Bon, ben là, ce n'est pas les fleurs du mal, mais ça n'en est pas si loin. Ce n'est pas du Nietzsche, mais ça n'en est pas si loin, et en tout cas... Euh, ça prouve clairement qu'au-delà d'un talent d'écriture, Quanta n'est pas jugé politiquement et médiatiquement pour l'offense que ses prestations feraient aux, aux femmes. Hein. Il n'y a rien d'offensant dans la production littéraire et dans la production artistique des battants Quanta. C'est bien donc que l'offense se niche dans sa propre existence. Hein. C'est le fait qu'il soit resté en vie, physiologiquement et artistiquement, alors que la vie de son ex-compagne a, euh, a été ôtée. Bah, évidemment dans ces conditions-là, j'ai envie de dire que propose, que propose le camp d'en face. quoi C'est-à-dire qu'on rétablit la peine de mort, comme je disais tout à l'heure, on l'exile sur, sur une exoplanète. Bon, bah, moi je veux bien, mais enfin si on doit exiler, exiler tous les gens en France qui ont commis des crimes et des délits, ça va quand même faire un paquet de monde à réimmigrer. Ré Alors je sais que la réémigration est un thème à la mode. Hein. La thème à la mode euh. J'articule mal aujourd'hui, je m'énerve tout seul. Un thème à la mode euh. Euh, en, en France et sur Internet et dans les réseaux sociaux et asociaux alternatifs, mais enfin on n'a jamais résolu un problème, c'est qu'on réémigre tous ces gens, où hein, parce que personne n'en veut dans leur pays d'origine, donc il faut un moment, euh, il faut faire un sixième continent, comme le continent de plastique au milieu de l'océan, là. Donc je propose en fait que les gens à réémigrer, on, on les balance sur le fameux continent de plastique, sur tous les déchets plastiques qui flottent au milieu de l'océan Pacifique, on établit un espèce de truc sur pilotis, là on leur largue de la bouffe par, euh, par avion une fois par semaine avec des petits parachutes là, comme dans Tintin, comme dans Tintin quand les avions larguent des trucs au-dessus des Picaros, et puis on les exile là, qu'est-ce qu'on en fait bon Plus sérieusement, première hypothèse d'explication, pourquoi est-ce qu'on s'acharne autant Parce que la vox populi, donc la vox fémini qui s'acharne, jugerait que sa peine n'a pas été assez sévère. Un rappel, 8 ans ramené à 4. Alors du coup, euh, demandons-nous si tel est le cas, hein, raisonnons de façon aristotélicienne, c'est-à-dire par prémisse majeure, prémisse mineure et conclusion. Donc si tel est le cas, si je valide la prémisse de la peine trop légère, quels ont été les facteurs euh, disculpatoires bon. Alors, Deux facteurs disculpatoires. Le premier, qui lui a permis de ne copé que huit ans ramené à à quatre, bah, c'est qu'il avait comme principal témoin à décharge son ex-femme. Hein, son ex-femme qui a témoigné sous serment qu'il ne levait la main sur personne. Pas de chance, après, euh, bon, il s'est avéré qu'elle s'est pendue en 2010, qu'un faisceau convergent de preuves euh, vienne à accabler un peu plus qu'Anta en montrant qu'il n'a pas eu la main lourde que sur Trintignant ou pas. Mais Enfin, à un moment, si on voulait arrêter le cercle vicieux, si on voulait arrêter cette machine à faire du mal, si l'on voulait mettre un terme brutal à sa part d'ombre et autodestructrice. Bah, ben moment, il fallait témoigner la réalité. Il ne fallait pas préserver l'espèce d'unité d'un couple désuni qui n'existait de, de, de toute façon déjà plus à l'époque pour que euh, pour que ça pour que ça continue. Donc déjà, euh, euh, il est très, cet argument, ce facteur disculpatoire est très ambigu, très discutable. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui d'en discuter. Je me permets simplement de le rappeler. Petit b. Deuxième facteur disculpatoire pouvant expliquer qu'il était, qu était copé d'une peine un peu légère, le recours systématique à la psychologisation. Vous savez, la psychologisation une vie marquée par les traumatismes d'enfance, l'absence du père, la solitude, l'isolement, etc. Mais justement, qui participe à l'ultra-psychologisation du monde et des rapports sociaux C'est F ou c'est H C'est la femme avec un grand F ou c'est l'homme avec un grand H donc voilà, donc pourquoi s'étonner que des cas d'homicide fassent l'objet d'une relecture psychologisante visant à disculper l'auteur des violences au titre des violences qu'il aurait lui-même subi plus tôt dans son existence, le réduisant au rôle de victime perpétuelle Encore une fois, je ne juge pas, je mets en lumière, à défaut de sa part d'ombre à lui, la part d'ombre de tout jugement. On ne juge encore une fois pas euh, dans un exomonde, on juge en fonction d'arrière-plan à une époque Donné. À quelle anecdote, à quelle tragédie se référer pour arriver à mettre en perspective le cas Marie Trintignant, Bertrand Cantat, avec un autre de l'histoire récente C'est le cas d'Altusser. Alors, Althusser étant peu ou pas du tout à ma connaissance étudié à l'école, si vous n'avez pas fait d'études littéraires et a fortiori de philosophie, il est très possible que vous, que vous soyez à, passé à côté. Althusser est l'auteur de Pour Marx. Lire le capital et l'avenir dure longtemps. Bon, alors son avenir à lui n'a pas forcément duré très très longtemps. On va, on va rappeler pourquoi. Althusser était le fils d'un banquier alsacien expatrié en Algérie et d'une institutrice. Il a été interné 15 ans, psychanalysé 30. Il a épousé Hélène Rittmann, résistante juive, qui a échappé de Justesse à l'Étoile Jaune, car, je le cite, mon oncle ayant probablement été tué par un Allemand, je voulais échapper à la dynamique familiale de persécution. Donc, je rappelle, interné, 15 ans, psychanalysé, 30. Euh, donc sert euh, philosophe, polygame comme son père, draguer d'autres femmes devant son épouse, dans le, simple, dans le but avoué de se créer une réserve de femmes, je cite toujours, Althusser, euh, dans, sa, dans une publication autobiographique de 1994, pages 123 et 124, « Simplement pour ne pas risquer de me trouver un jour seul sans aucune femme à ma main, si d'aventure une de mes femmes devait me quitter ou mourir. Et si j'ai toujours eu à côté d'Hélène une réserve de femmes, c'était bien pour être assuré que si d'aventure elle m'abandonnait, je ne serais pas un instant seul dans la vie, je ne sais trop... » Que cette terrible compulsion fit horriblement souffrir mes femmes, Hélène la première. Alors, justement, cette Hélène dont nous parlons tant, elle s'appelait Hélène Rittmann Légosien. Légosien étant. Euh, ça n'a rien à voir avec la femme Légos. Légosien, c'était son nom de résistante pendant la guerre. C'était une petite fille juive de famille russe modeste, orpheline dès l'âge de 13 ans. Comme je le disais pendant l'occupation, elle a refusé de porter l'étoile jaune, elle est entrée dans la Résistance et elle fut à la tête d'un petit réseau de marquisards grâce auquel elle échappa plusieurs fois à des rafles de la Gestapo. Alors, Ce à quoi elle n'a pas échappé par contre, c'est qu'en 1980, il lui a laminé la caboche, hein, il lui a explosé le larynx, il lui a broyé la gorge, il a euh, bénéficié d'un non-lieu en vertu de l'article 64 de l'ancien code pénal. Alors ce qui est plus intéressant, puisque encore une fois on fait un travail de mise en perspective, j'essaie de relier le cas Quanta à des cas similaires d'homicide ou de féminicide de l'histoire récente, et de voir si les deux ont eu droit au même traitement média politique et si tel n'était pas le cas, si tel, si tel n'a pas, pas été le cas, de voir un petit peu quelles allégeances avaient fait les deux protagonistes, afin de voir celle qui fonctionne un peu le, le mieux. Quoi. Bon. Pendant et après le procès, toute l'oligarchie intellectuelle de l'époque hein, s'est organisée en rang serré hein, autour, de, autour de lui. Donc BHL, Jean-Paul Enthoven. « Aller à la Bible, ça veut dire aller vers un texte. Alors là, il y, y a quand même un peu ce que disent les textes. Aussi, on a beau les... les, les... Les violets, il y a tout de même un, quelque chose qui résiste. Jean Birnbaum, alors c'est Jean-Paul Enthoven, pardon, c'est Jean-Paul qui inventa notamment la thèse du euh, suicide altruiste. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, bon, il pensait à se suicider Althusser depuis l'âge de 11 ans, il avait, même, euh, il avait même tenté avec la carabine offerte par son papa, il avait vérifié un peu comment ça marchait, mais au dernier moment... Comme sa femme en avait également émis l'idée, bon ben il lui a rendu service en faisant d'une pierre deux coups. Et puis finalement, euh, euh, éprouvé par la tristesse de la tragédie, il n'a pas, pas eu le courage de se finir. Donc en fait, il s'est suicidé en tuant sa femme. C'est la thèse de Jean-Paul. Donc on voit encore une fois que euh, l'ensemble de ces témoignages ont visé à accréditer la thèse en fait qu'il était foilié et donc irresponsable. Et c'est cette utilisation de l'irresponsabilité au moment de l'acte, moment du crime, qui lui a permis, avec l'article 64 de l'ancien code pénal, de, de, de sortir euh, blanchi, à ne pas confondre avec la marche blanche, c'est autre chose, ça. Donc voilà, BHL Lentoven Jean Guiton, Elisabeth Rudinesco et, et d'autres... Donc on voit qu'une une récurrence à noter, une, une, une stratégie qui se vérifie toujours avec les, avec les cas de, comme ça de femmes battues, c'est de, tra de, de, de transférer le statut de victime de la victime réelle à la victime supposée, c'est-à-dire de la disparue à celui qui est encore là, c'est-à-dire de, de surpsychologiser son enfance, son existence et un certain nombre d'événements dramatiques de sa vie pour, encore une fois, remettre le tout dans une espèce de séquence causale ayant évidemment présidé à l'avènement des faits, c'est-à-dire euh, en supprimant totalement le libre arbitre du meurtrier et en réduisant la victime à une mineure perpétuelle qui n'aurait pas auparavant pu, mais qui n'aurait pas eu le courage, la force, la maturité de mettre en place les défenses qui s'imposaient face au risque. parce que bon... Évidemment, leurs crises ont été nombreuses, même si leurs 30 ans de relations ont été ponctuées, enfin 30 ans, un petit peu moins, parce que c'est 1947, 1980, ont été ponctués de déclarations d'amour, de lettres, donc un petit peu comme les lettres de... Vous savez, c'est la mode en ce moment de sortir des recueils de lettres. On l'a fait avec les, les, les lettres de Mitterrand à Anne Pinjot. Donc vous trouverez également dans les, bonnes, dans les bonnes presses, les bonnes librairies, également sur Amazon, vous retrouverez les lettres, les 30 ans de lettres d'amour... De, de Louis à Hélène. Mais bon, vous voyez que le, voilà, le, le recours à la psychologisation à outrance et à, te, et à cette séquence causale dramatique a été, euh, et, et, et, est une stratégie de défense récurrente. Néanmoins, elle n'explique pas pourquoi euh, Bertrand n'arrive pas, en revenant-en donc à l'intéressé, au principal intéressé, pourquoi Bertrand n'arrive pas à se sortir de l'acharnement euh, médiatique. Alors, Ma, la deuxième hypothèse d'explication qui sera la mienne et qui sera celle que, je, que je vous proposerai aujourd'hui et qui sera celle avec, laquelle, celle avec laquelle je souhaite que vous discutiez, sera celle de la double peine. Donc moi l'explication que j'ai, c'est que si la Vox fémini réclame la double peine, c'est parce qu'il y a eu double crime. Double crime parce que homicide réel et éclipse posthume du souvenir de la victime. Tapez aujourd'hui sur internet le prénom d'une de deux victimes suscitées, tapez Marie Trintignant, tapez Hélène Rittmann, vous n'en savez plus rien puisque ces noms sont éternellement rattachés à ceux de leur bourreau. Le crime ultime, ce n'est pas de faire disparaître quelqu'un, c'est de fondre son souvenir dans l'ombre du bourreau. Car plus le temps passe, plus le soleil va vers le couchant, plus les ombres s'allongent, plus l'existence de la victime y disparaît, se réduisant donc à un fait divers. Marie Trintignant était actrice, combien de films de sa filmographie êtes-vous en mesure de me citer sans aller chercher sur Wikipédia ou autre 3, 2, 1, moi très honnêtement je ne pouvais même pas en citer un seul. Alors ça c'est mon hypothèse, je vous demande maintenant bah, de, de, de me répondre, on va échanger ensemble, je vais me tenir derrière le clavier à échanger avec vous pendant allez, une heure ou deux après la publication de cette vidéo. Et j'ai envie d'accréditer mon hypothèse par quelques témoignages que j'ai retrouvés. Le premier témoignage, euh, Claude Sarraute, Le Monde, du 14 mars de 2000... Je ne sais plus combien, j'ai mal écrit, pardon, excusez-moi, 2003, je crois, si tu arrives à me relire. Euh, la victime, quelle victime Elle ne mérite pas trois lignes. La vedette, c'est le coupable. Témoignage d'un certain Widmer, en 2004. Je ne trouve la voix d'Hélène Rittmann dans aucune de mes lectures. Elle aussi, peut-on dire, est tuée de... Fois. Et j'ai envie de dire, pour finir sur le cas Quanta, euh, que bah, comme Cyrano, Marie Trintignant aura finalement tout raté, euh, même, euh, même sa mort.